Du puissant maître Baba, bah, mes collègues. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment le porte-monnaie magique produit de l'argent. Voilà, pour commencer, je vais mettre ce billet de 10 000 francs dans le porte-monnaie. D'accord, voilà. Regardez très bien. Qu Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Rien du tout. Voilà, maintenant je mets le billet dedans. Voilà, et je dépose. D'accord, ça c'est la poudre magique. Je mets dessus. Vous voyez les bougies allumées, vous voyez très bien, regardez bien ce porte-monnaie, vous voyez, vous voyez bien, voilà, donc euh, si c'est prêt, les génies vont vous dire et puis nous allons observer tous ensemble. et ce porte monnaie je vais envoyer ça aujourd'hui même voilà c'est pour ça que je vous dis de regarder ça là maintenant c'est pour vous allez connaît voilà donc maintenant nous allons voir si les génies ont vraiment fait vous voyez C'est comme ça que ça se passe. 2 millions de francs CFA français par jour. Voilà. Vous voyez très billets. Vous voyez bien. Voilà. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. 2 millions de francs CFA. Français. Vous pouvez venir au Bénin pour faire, ou bien si vous voulez, vous pouvez aussi rester là-bas et m'envoyer l'argent. Je vais faire et vous envoyer n'importe où, où vous êtes. D'accord Ça produit en euros, en dollars, en francs CFA, en CD et tout, tout, tout, tout. Voilà. Merci beaucoup. Cette vidéo, j'ai fait le 7 septembre 2000. bien de choses à tout le monde.